Pourquoi les victimes de la maireuse pleureuse sont-ils si affectées? Le fait de posséder une maison, c'est un acte, c'est une preuve de réussite sociale. Les gens sont très attachés à leur maison puis c'est un, un espace de sécurité de prolongement de soi. Il y en a qui doivent, qui dans le fond, démolir leur maison. C'est comme un deuil. C'est comme le, le, le deuil d'un être cher, le deuil d'un animal domestique, le deuil de sa maison, le deuil de ton sentiment de sécurité, le deuil de ton, de ton efficacité personnelle parce que tu n'as pas été capable de d'acheter une maison qui n'avait pas la merule pleureuse, par exemple, donc tu perds ton estime de soi. C'est dans le fond plusieurs deuils. Bien, en fait, c'est super important pour les participants de reconnaître qu'ils sont euh, sinistrés parce qu'ils n'ont pas l'impression de l'être. On, on va regarder, mettons, nouvelle, une maison qui va passer au feu, euh, euh, un déluge ou peu importe. Ça, c'est facilement, on le voit, c'est un sinistre. Mais pour eux autres, le fait d'être aux prises avec euh, un champignon, ils ne le voient pas comme ça. Fait que déjà, juste de mettre un terme sur ce que tu es en train de vivre présentement, c'est un sinistre. ben ça permet de normaliser un petit peu tout ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'ils vivent tellement d'émotions, de symptômes physiques face à, à tout ce qui entoure la mérule. Donc, juste le fait de normaliser, c'est incroyable. Ce deuil-là, dans le fond, bien, ça, je passais du, du, du sentiment de honte à un sentiment de... Euh, euh, euh, la difficulté, à, évidemment, à accepter là, la, la, la, la réalité là, euh, parce qu'il euh, bon, ben, y a une honte qui est associée à ça et parce que euh, euh, j'avais peur, évidemment, j'avais peur de la suite des choses. Lorsqu'on a rencontré plusieurs sinistrés de la lamérule, on a constaté dans le fond qu'il y avait des personnes qui avaient développé des manifestations dépressives, des manifestations d'anxiété, une perte de goût par rapport à la vie, par rapport à ses activités, la difficulté à s'endormir, dans le fond, une détresse morale qu'on a constatée. Puis il y avait même eu une personne parmi laquelle qu'on a présenté qui avait eu des pensées suicidaires. Donc, euh, plusieurs personnes qu'on qu rencontre vont vivre plusieurs symptômes, justement, qui vont être en lien avec l'anxiété. On va parler de palpitations cardiaques, on va parler de maux de ventre, de mal de tête, de fatigue. Euh, on va parler aussi euh, des personnes qui, au niveau physique, sont tellement tendues. Fait qu'on va parler de douleurs euh, qui deviennent de plus en plus chroniques. Puis souvent, quand on va présenter les symptômes de l'anxiété aux personnes, Bien, ils vont comme faire « Hein, mais j'ai ces symptômes-là ». Dans le fond, c'est normal ce que je suis en train de vivre. On normalise un petit peu tous les symptômes qu'ils sont en train de subir à cause euh, de leur situation euh, de merde. Moi, ben, physiquement, moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup mes émotions dans le ventre. C'est que j'ai... Euh... Ben, je suis même sûre que je le vis encore, en fait, là. même trois ans plus tard. J'ai encore des problèmes digestifs, mais ça a été comme vraiment intense là, pendant tout ce temps-là. Le sommeil la fatigue aussi, là, évidemment. Mais euh, côté digestif, j'ai un diagnostic de colon irritable, mais je sais que ça vient du stress qu'on a vécu. puis Même une fois qu'on a aménagé dans notre maison, là, ça a duré facilement un an après. Là, tous les jours, je... Plié en deux, là, complètement euh, puis en deux. Puis maintenant, je me rends compte aussi de l'énergie que ça nous a pris. Mm -hmm. On est deux personnes avec beaucoup d'énergie qui bougent beaucoup, puis on en reparlera plus tard, mais euh, ça faisait partie de notre stratégie. Mais reste que là, maintenant, je me rends compte jusqu'à quel point j'ai vraiment beaucoup d'énergie, <rire> comparé à ce que j'avais avant, dans cet état-là. Les, la recension des écrits qu'on a fait sur les conséquences sur la santé physique au niveau de la mérule pleureuse ne démontre pas, dans le fond, des liens directs entre la détérioration de son, de son état de santé physique et le fait d'avoir été contaminé par la mérule pleureuse, que son domicile a été contaminé par la mérule pleureuse. Donc, il n'y a pas vraiment de lien direct. Mais je, je vous dirais, par exemple, que les individus qui sont victimes de la mérule font des liens entre des problèmes qu'ils ont des respiratoires puis le fait que leur maison soit con contaminée par la mérule, sans qu'il y ait de preuves vraiment scientifiques de cet aspect-là. Mais dès qu'on arrivait dans des situations où, effectivement, euh, il y avait des blocages administratifs euh, au niveau des permis, au niveau de, euh, de la démolition des informations qui étaient contradictoires, euh, et on n'arrivait pas à avoir les, des faits, des informations, euh, là, le sentiment d'impuissance était énorme, parce que là, ça ne nous appartenait plus, ces décisions-là. Là. Donc on avait l'impression d'avoir la responsabilité de, de, de mettre les mains sur le guidon pour amener la famille dans une, dans une direction sécuritaire, mais qu'en même temps, le guidon, il avait beau tourner, il n'y avait rien qui se passait. Là. Ça me touche à hein. C'est <rire> <T> ça. <rire>